Rovere, c'est la traduction italienne du mot « chaîne », mais c'est aussi une collection de parquets contrecollés en chaîne extrêmement stable et a pour tous vos projets neufs ou de rénovation. Le parquet Rovere est une option économique. À part d'une couche d'usure de 3 mm, donc 1 mm moins épais que celle des parquets semi-massifs standard en 15 mm, il n'y a pas de différence technique entre les sols Rovere et les sols contrecollés standards.